Alors, Marmoud ou la montée des eaux, c'est l'histoire d'un vieil homme, d'un vieillard qui est poète, qui était enseignant, ça se passe en Syrie, et euh, tous les jours, tous les matins, il se, il se réveille et il plonge dans le lac Assad, à 15 km de, de Raqqa, et euh, il se trouve que ce lac est lié à la construction d'un barrage, le barrage de Tapka. et dans les années 70, ce lac a en noyé, à noyer, euh, des villages qui se trouvaient dans la vallée de l'Euphrate. Et Mahmoud, le personnage, en plongeant, retrouve sa maison d'enfance, retrouve des souvenirs, retrouve sa première femme, et euh, retrouve aussi toutes ces, toutes ces sensations qu'il a pu connaître quand il était plus jeune. Euh, et donc le, le livre se passe toujours sur, sur, sur ce lac, euh, soit il est sur sa barque, soit il plonge, et quand il n'est pas en train de plonger, il est en prise avec ce qui se passe autour de lui et donc avec la guerre. Le, le livre se situe euh, autour de 2017, quand euh, Daesh a pris le barrage de Tapka et qu'il est euh, tellement fragilisé qu'on craint euh, un, un, un déluge euh, dans cette région. Donc j'ai commencé à écrire ce texte-là en, en m'appuyant sur ce, cette réalité, à la fois la réalité de la guerre en Syrie, mais cette espèce de... De choses très ironiques et très cruellement ironiques, donc d'une région qui est déjà largement violentée et qui en plus vit avec cette épée de Damoclès d'un barrage prêt à, à se rompre. Et donc le personnage de Mahmoud, qui a 70 ans environ, a plus ou moins l'âge de la, de la Syrie. Et donc c'est l'occasion de. Il voilà, de, de, parle de sa vie, de son histoire personnelle et en même temps c'est toute l'histoire de la, de la Syrie qui est, qui est relatée par sa voix, par sa bouche. La poésie en, en vers libre, la, la forme c'est vraiment. Imposé à moi. J'ai pas du tout tenté d'autre chose. Automatiquement, le, c'est du, du verre libre, c'est-à-dire que j'avais envie que le, le texte soit cassé et que formellement le lecteur, en l'ouvrant, puisse possiblement éprouver le, le, le, le mouvement de la barque de Mahmoud et être lui-même dans quelque chose d'un peu, peu chaotique. Euh, parce que j'avais l'impression que c'était une manière de faire sentir ce qui se passe dans ce pays-là où il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus d'avenir et euh, il n'y a qu'une sorte de mouvement euh, un peu absurde, de balancier quoi, entre, euh, en ce qui concerne Marmoud, sa, sa grande nostalgie, son, ses souvenirs passés qui sont en partie heureux et, euh, et la dureté du, du, du, du, du contemporain, quoi, du monde qui l'entoure. Elle résonne avec, une, euh, avec, avec, avec mon incapacité à me à vivre en me disant que ces choses-là existent et qu'on n'en parle pas, en fait. Il se trouve que j'ai voyagé au Liban à une certaine époque, puis que j'ai eu beaucoup de contacts avec des poètes syriens qui sont venus s'installer en France et en Belgique. Et euh, en 2017, quand j'ai commencé à écrire le texte, je me suis rendu compte qu'en fait, on en parlait très très peu de ce qui se passe là-bas. Or, c'était six ans après les révolutions. Et donc, la guerre sévissait et euh, je, je me suis dit Peut-être que c'est peut le moment, moi, qui ai toujours écrit des livres qui se passaient un peu dans des ailleurs, dans des lieux, euh, c'est des, des dystopies d'une certaine façon. Là, pour la première fois, je me suis dit non, il faut que tu, il faut que tu parles du, du, de cette réalité-là et essayer de le faire d'une manière poétique parce qu'il me semble que la poésie, c'est la parole de l'origine, l'oralité de la poésie cette histoire de, de conte, de se raconter des histoires pour, pour essayer de créer du sens ou de faire barrage à la, à la violence du monde. Et en même temps, la poésie, c'est aussi la parole des fins, la parole d'un des, des, monde abîmé, d'un monde détruit. Et peut-être que par là, c'est une manière de, de contrebalancer le... La force met un peu vide de, de, de, des, des médias, des journaux télévisés qui, quand ils parlent de la Syrie, le font avec des chiffres, avec des données objectives et, et génèrent, je crois, chez nous une, une, une forme d'oubli ou en tout cas d'indifférence. Donc, euh, donc, donc la forme s'est imposée. Je, je voulais que ce soit une, quelque chose à la fois de romanesque mais, mais porté par une langue extrêmement poétique et, et très simple.